Bonjour à tous, c'est Ingrid à la médiathèque de Saran pour un nouveau Grand Méchant Book. Aujourd'hui, je vais vous parler de Bon Chat, Méchant Chat de Yann Walker et Roland Garrigue. Alors c'est un petit album pour la jeunesse, pour je dirais les enfants à partir de 3 ans, mais c'est aussi un livre qui va parler à toutes les personnes qui aiment les chats. Donc dans ce petit album, vous avez Tim et Tom, Tim, vous savez, c'est le petit chat mignon qui ronronne, qui vient se blottir contre vous, qui fait bien ses petits popos dans sa litière, qui ne touche pas au rideau, qui ne touche pas au beau canapé. Et il y a son acolyte Tom qui lui évidemment, est intrépide, il va grimper au rideau, il met de la litière partout, il mange comme un petit cochon, il vomit ses boulettes de poils quand vous avez des invités. Ben voilà. Donc du coup c'est un petit album qui joue sur l'idée des contraires donc ça c'est intéressant pour la jeunesse mais c'est aussi fait avec plein d'humour parce qu'en fait ben voilà quand on aime les, euh, les chats on, on se marre à l'idée de voir le chat grimper au rideau ou dépouiller les vêtements ou celui qui effectivement est tout chat, tout ça et bien vous réveiller le matin en ronronnant. Donc c'est vraiment un petit album plein d'humour qui sera parlé aux enfants et aussi aux adultes parce que la littérature pour la jeunesse c'est pas que pour les petits. Et je voudrais aussi dédier du coup ce petit album à Georges et Morissette qui se reconnaîtront derrière la caméra. Donc je vous dis à bientôt pour un prochain Grand Méchant Book.